Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. 6 ans, c'est long et c'est le temps qu'il nous a fallu attendre entre Halo 5 Guardians et sa suite Halo Infinite. Les infos commencent à sortir et le mystère sur le jeu s'épaissit. Beaucoup de questions commencent à apparaître et très peu de pistes sont à disposition pour y répondre. Halo Infinite change la perception de sa campagne pour un monde semi-ouvert, ce qui va trancher avec les niveaux linéaires des précédents Halo. L'un des grands avantages à cela est la possibilité d'avoir une campagne bien plus grande, bien plus poussée, avec beaucoup d'éléments. Surtout lorsque l'on prend en compte le temps de production, on peut s'attendre à un jeu bien plus long que les derniers opus. Si vous avez regardé les dernières bandes annonces de Halo Infinite, quelque chose revient régulièrement, un nom, un personnage qui nous est totalement inconnu. La première mention de Larbinger date de la XGS 2020 et Charum avait fait mention de lui sans donner aucune précision. Si jusqu'à présent, nous n'avions donc que son nom, nous avons droit à présent à des images de Larbinger. Mais que savons-nous de ce personnage qui tiendra visiblement une place importante dans Halo Infinite, et peut-être dans le reste de l'histoire de Halo Dès le départ, il a suscité l'intérêt des joueurs, mais sans information, il était difficile d'avoir la moindre piste sur lui. Aujourd'hui, avec les derniers trailers, nous avons un petit peu plus d'éléments pour commencer à vraiment envisager des pistes sur lui. C'est quelque chose qui intrigue, et plusieurs commentaires sur la chaîne en parlent. Malheureusement, nous n'avons pas de réponse claire au sujet de ce personnage, aucun élément de l'univers de Halo ne fait référence à l'Arbinger de quelque façon. Aujourd'hui, tous les fans de Halo sont sur un pied d'égalité, c'est ce qui avait été annoncé il y a déjà quelques années par 343 Industries, il n'y aura pas besoin d'avoir lu des livres pour comprendre l'histoire de Halo Infinite. Ce que nous savons provient donc exclusivement de la bouche de Esharum, nouveau brut intégré à Halo Infinite qui est le mentor de Atriox, leader des parias. De toute évidence, Larbinger et les Parias partagent un même objectif, et Larbinger pourrait permettre à Atriox d'atteindre ses propres objectifs. Il nous est d'ailleurs en aucun cas confirmé que les Parias sont véritablement alliés à Larbinger. Pour autant, Echarum semble voir Larbinger comme une figure importante. A noter que Halo Infinite commencera après une violente bataille qui aura mis à mal l'UNSC. Il est donc à présent fort à parier que Larbinger y est pour quelque chose. Alors donc, qui est ce nouvel antagoniste Sur internet, différentes discussions de joueurs ont mis le doigt sur la ressemblance de l'Arbinger avec des prélates. Nous n'avons jamais parlé des prélates sur la chaîne et ils mériteraient pourtant entièrement une vidéo. Les prélates sont des prophètes ou du moins des sentiomes, donc la race des prophètes. Ils étaient encore présents dans l'Alios Covenant au moment du grand schisme dans lequel nous avons participé dans Halo 2. Les prélates sont en réalité des sentiomes augmentés génétiquement grâce à de la technologie Forerunner. Un équivalent, donc des Spartans pour les Sanchium et les Covenants. On sait qu'ils se déplacent avec des ceintures antigravité et ils sont connus pour être dotés d'une vitesse inégalée et d'une grande force. On ne va pas se mentir, la description que nous avons d'eux nous rapproche énormément de ce que nous avons pu voir lors de ces trailers. Pourtant, des choses ne collent pas. Tout d'abord, les prélates auraient tous été tués depuis le grand schisme. Mais c'est surtout son nombre de doigts s'élevant à 4 qui ne semble pas correspondre à celui des prélates n'en ayant que 3. Ensuite, le terme « harbinger » signifierait pour nous « coureur un nom qui ferait plus référence à quelque chose de passé et encore plus lointain que les covenants, l'idée par les prophètes. À moins que ce ne soit qu'un nom que s'est donné un prophète avant ou après avoir reçu des modifications génétiques. Il semblerait malgré tout étrange que Esharum ait parlé des prélates de la sorte comme d'une clé que les parias pourraient utiliser pour arriver à leur fin, encore moins de baser leur espoir sur un être issu de la race des prophètes qui a menti à leur peuple durant des centaines d'années. Avec un œil critique, vous verrez que de nombreuses théories sur ce personnage peuvent très facilement tomber à l'eau. On sait que des choses se sont progressivement réveillées dans la galaxie suite à la sortie de Stas du Didact dans Halo 4, mais également avec Cortana qui a pu intégrer le réseau Forerunner, le Domaine. On pourrait donc penser facilement qu'il s'agit d'une entité Forerunner. On lui retrouve d'ailleurs dans le trailer de brèves similitudes avec le Didact. Pour débuter, son armure peut faire penser à celle des Prométhéens. Son casque, par exemple, peut évoquer celui des Chevaliers Prométhéens, ou bien encore celui du Veilleur Éternel que nous avons découvert dans Halo 5 et qui était marqué d'une grande animosité envers Chief et l'humanité. Mais on peut également noter beaucoup d'autres choses. Ça ne dure que quelques secondes, mais nous voyons Larbinger voler au milieu d'une structure, une image qui me fait beaucoup penser au didacte dans Halo 4. De plus, nous avons une scène dans la bande-annonce où nous voyons le Master Chief se prendre un puissant coup et être propulsé dans les airs. La seule personne ayant déjà fait autant valdinguer le Major, c'est bien le didacte. Bien sûr, ça peut très bien être une coïncidence, mais ça peut aussi être une réalisation volontaire de la part de 343 pour mettre le doigt sur quelque chose. A côté de ça, l'Arbinger énonce lui-même vouloir faire taire les mensonges des Forerunners. De la part d'un Forerunner, ça peut paraître étrange. Encore une fois, le doute persiste. Avec l'arbinger, nous avons un nouvel ennemi, les skimmers. De même, aucune information sur ces créatures qui me font globalement penser à des sentinelles. L'étrange chose, c'est qu'on les voit vraisemblablement affronter un monitor. À cela, toutes les questions sont permises. Est-ce vraiment un monitor Est-ce vraiment des sentinelles De quoi s'agit-il exactement Les skimmers sont-ils vraiment liés à l'arbinger Beaucoup de questions finalement cachées dans quelques images à peine. Par rapport à toutes ces nouveautés, je rappellerai que l'installation 07 sur laquelle nous nous trouverons n'est pas un Halo de la même génération que les autres. En effet, il y a eu deux générations de Halo et l'installation 07 est un Halo converti de la première génération à la seconde. En toute logique, les défenses de l'installation pourraient être différentes et nous serions simplement face à des entités bien connues de l'univers de Halo mais dans des versions ultérieures. Avec le manque d'informations, il serait même peut-être envisageable de penser que ce genre de monitor est Mandicant Bias ou Offensive Bias de Zia Forerunner ayant joué un rôle important dans la guerre qui causa la disparition des Forerunners face aux parasites. Bien sûr, il reste encore divers pistes. L'Arbinger pourrait être une forme précurseur. Les précurseurs sont les plus anciens êtres de la galaxie, ayant créé la vie, même les Forerunners. La notion de manteau de responsabilité a été créée par eux et on sait à présent qu'ils ont été chassés de la galaxie par les Forerunners et qu'ils sont plus tard revenus sous la forme du parasite pour se venger d'eux. L'installation Zeta a une histoire toute particulière avec le Parasite, et donc avec les Précurseurs, puisque ce Halo a renfermé durant de nombreuses années le Primordial, considéré comme le premier Fossoyeur. Pour revenir sur le nom Harbinger, la définition correspondrait bien. Je le rappelle, Harbinger signifie avant-coureur, on peut donc comprendre à cela un signe qui amène autre chose, une chose ancienne qui referait surface. Enfin, nous terminerons sur cette dernière piste, rappelez-vous, en 2018, quand nous voyons, lors du premier teaser de Halo Infinite, des marques gravées sur les murs. Il a été impossible de véritablement déchiffrer ces inscriptions, certains évoquaient la possibilité qu'il s'agisse d'anciens humains. Est-ce une piste pour l'Herbinger Deux très grandes questions lourdes d'implication pour l'univers de Halo, ce personnage risque d'avoir un lourd impact sur ce que nous connaissons déjà et peut-être que la réponse est encore différente de tout ce que nous avons envisagé là. Gardez donc à l'esprit que tout cela n'est que théorique. Par la même occasion, il faut aussi garder à l'esprit que Halo Infinite nous offrira de nombreux boss à combattre. Peut-être ne s'agit-il que d'un boss parmi tant d'autres qui n'aura pas d'approfondissement, comme on a pu avoir le Veilleur Éternel dans Halo 5 Guardians. Halo Infinite semble rempli de mystères et c'est génial J'espère que tout comme moi, aujourd'hui, il vous tarde d'en apprendre plus sur Halo Infinite et d'y jouer En conclusion, toutes les pistes semblent tirées par les cheveux et aucune ne donne pleinement satisfaction sur le personnage de Larbinger. Au jour d'aujourd'hui, nous avons bien trop peu d'informations pour pouvoir donner une idée précise de qui est ce personnage tellement qu'il nous est impossible à l'heure actuelle de savoir de quelle espèce il provient sans même savoir avec certitude si c'est une entité ou une forme vivante sous cette armure. Beaucoup de mystères et de théories depuis quelques jours qui interrogent les fans sur les nouveautés annoncées de Halo Infinite, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a plus beaucoup à attendre pour avoir les réponses. Et vous alors, que pensez-vous de ce personnage Les réponses seront données le 8 décembre avec la sortie de Halo Infinite. Pour rappel, vous pourrez y jouer sur Xbox One, Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store. La campagne sera directement ajoutée Day One au Game Pass et le multijoueur de Halo Infinite sera free to play, c'est-à-dire disponible à tous. On se retrouve très bientôt pour parler de Halo Infinite. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et vive Halo